Lieutenant, j'ai reçu le rapport de l'ingénieur Flanders sur l'incident grave en cours dans le dôme de réserve d'eau. Cela ne peut être qu'un sabotage. Les canalisations n'ont pas pu s'éventrer de cette manière. On voit clairement des traces de coups au niveau des zones endommagées. Quelqu'un cherche à tous nous mettre en péril. Ce qui, vu la situation, est suicidaire. Un colon de RS-16 aurait-il perdu la raison Nous devrions lancer une enquête en interne et demander au Dr. Spicecott de parler à tout le monde pour évaluer les comportements. Bonne idée lieutenant, je vais me charger de cela. Nous avons des problèmes plus urgents pour l'instant et j'aimerais que vous vous en occupiez avec Frank Flanders. Nous pourrions manquer d'eau dans quelques semaines malgré les condensateurs à hydrazine qui marchent à plein régime. Il nous faut exploiter les ressources en eau du sous-sol alors mon commandant. Exact. Parlez-en avec Frank. Il faudrait lancer une mission d'expédition vers le pôle sud pour récupérer de la glace d'eau. C'est la solution la plus rapide et la plus efficace. C'est périlleux mon commandant. Même pendant l'été austral, il fait trop froid pour envoyer nos hommes. La seule possibilité est de réaliser une expédition robotisée et automatisée. Accordé, Je vais vous débloquer les ressources matérielles nécessaires. Planifiez l'expédition. Date, lieu, logistique. Notre survie en dépend. Terminé.